À tous! Encore les Pokémon. En fait, j'ai supprimé mon truc parce que c'était nul. Une... Je vais faire encore tous mes cartes. Alors, celle-là. Vous savez, c'est quoi? C'est une fausse ou une, une vraie? Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. C'est une vraie. Parce que, regardez, là, elle n'est pas très orange. Non, elle n'est pas très rouge. Elle n'a pas beaucoup de PV. Et la peau, elle n'attaque pas, pas beaucoup. Non, elle n'attaque pas de 400. Euh. D'accord Elle, c'est une vraie. Mettez donc... Dans, dans vous pouvez la dessiner euh, et vous mettez dans un côté. Et un autre, vous mettez d'un autre côté, comme c'est une fausse, Une autre, d'accord. Elle. C'est une fausse ou une euh, vraie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une, une vraie Comme là, là, elle est orange. Là, elle n'a pas beaucoup de PV. 190. Et 30 et 190, elle attaque. Et, ah euh non, et so et 160. Et il a 40 fois 40. Mais c'est une forêt. D'accord Alors, elle. Vous savez, c'est quoi C'est une fantôme. Parce que, en fait, elle est comme ça. Elle est multicolore. On dit que c'est une fantôme et elle est pas une fausse. Elle aussi, c'est une fantôme, mais c'est pas une fausse. 230. Attaque de 110. Elle aussi, c'est pas une fausse. Elle aussi, c'est pas une fausse. C'est juste qu'on a mis euh, sèche à laver. Hum. Sangaleo. Elle la a de de 230. Mais c'est pas une fausse. C'est une vraie. En plus, Sangaleo, elle est très forte. 230. Regardez. Là, elle est foutue, elle. À 230. Regardez, en fait. Elle attaque de 200. Pas mort. Et après, 230. Mort. Euh, non, pas mort. 230. Il manque 10. Mais elle est KO. Je vais faire une autre vidéo après qui sera des combats de Pokémon. D'accord Regardez. Là, c'est une vraie. Moi, j'aime bien cette carte. Elle est brillante. Elle aussi. Mais ça, c'est une fausse. Elle, c'est une vraie. Elle, c'est une fausse. Elle, c'est une vraie. Et elle, c'est une vraie. Et c'est une V, plutôt. C'est mieux les V que les vraies. Voilà. On va finir. Maintenant, fini on va faire une autre vidéo.